Le constat est sans appel. Montée de la précarité, crise, augmentation de la pauvreté, difficulté de se nourrir. Il nous faut garantir un revenu minimum digne pour toutes et tous. Et pour pouvoir le garantir, il nous faut une directive. Une directive forte qui l'impose. Alors j'entends que certains s'expriment contre ce projet de directive. Comment est-ce que votre doigt peut-il trembler quand il s'agit enfin d'apporter cette protection aux plus vulnérables. Aujourd'hui, en France, par exemple, les jeunes font la queue pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire et de se nourrir. Et notre RSA ne leur permet pas de bénéficier de ce revenu minimum. Aujourd'hui, il n'y a que deux États membres qui permettent de garantir à leur population un revenu minimum digne de ce nom. Alors, chers collègues, je vous appelle solennellement à faire pencher la balance pour qu'enfin une directive européenne soit adoptée et à ne pas être dans le camp de celles et ceux dont la dignité des gens n'est pas essentielle.